Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être des nôtres, on va découvrir cette fois-ci comme jeu de ninja Aragami, un jeu qui a l'air extrêmement chouette avec une petite touche d'Okami, de l'histoire du ninja, tout ce qu'il nous faut, de toute façon à partir du moment où la vie est un ninja, tout va bien, c'est parti pour la découverte de l'histoire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouf. Il y a l'essentiel. Il <rire> y a tout ce qu'il faut. Yomeko. L'arrivée que la fonctionne J'ai réussi à invoquer un vrai Aragami. Trois petits points. Oh non Yamiko, c'est moi qui t'ai invoqué. Comment t'appelles-tu Comment t'as senti Trois petits points. Je suppose qu'un Aragami n'est qu'une enveloppe vide. T'as pas vu un modo. Oh, oh, oh, oh. Trois petits points. Gami. Excuse-moi, tout va peut-être un peu vite. C'est pas toi, c'est moi. Tu sais, Naragami, un esprit vengeur invoqué par un rituel ancestral. Je n'étais pas sûr que cela fonctionnerait. Oh. Trois petits points. Vengeur? d'interrogation? Oui. Un clan du nom de Kaio. Ah, ils ont tué mon peuple. Ils ont pris nos terres. ils ont tout détruit, ils ont augmenté la taxe, ils ont ajouté de la TVA à des jeux de société et ils ont, ils ont créé un nouveau perplexus. Nous avons perdu la guerre ainsi et ils ont tout rasé. Kaio, trois petits points. Je fais partie des quelques survivants. Ils m'ont emprisonné dans un temple de la cité, très loin d'ici. Ce que tu as devant toi n'est qu'une projection. Je ne sais pas combien de temps ils vont me garder prisonnière. Ou tout simplement en vie. Tu es mon seul espoir, Obi-Wan Aragimi. Très bien. Trois petits points, que dois-je faire Pour commencer, tu n'iras pas loin sans armes. Suis-moi. Et puis, attendez. Si je suis une enveloppe vide et que je suis nu... C'est pas un erreur 404, non Est-ce qu'une enveloppe vide peut-être Nue Est-ce qu'on a un professionnel des enveloppes Dans le chat. La porte est fermée Ah... Je peux me TP Visitez n'importe quel endroit dans l'ombre et appuyez sur RB pour vous y téléporter. Les runes sur votre cap indique votre niveau actuel d'essence. Si votre niveau d'essence est faible, vous ne pouvez pas effectuer. De bon... Oh, ça me fait trop penser à Dead Space! Donc, regardez, c'est ce qu'on a fait alors avant qu'on me en 4. Ouah, wow, j'adore! J'adore, j'adore! Tu sais-tu l'essence des ombres? Vous ne savez pas que les aragami! J'ai pas lu la suite! Dans ce cas, prends la lumière. Elle n'a pas sortir de ton énergie, reste dans l'ombre autant que possible pour y restaurer ton les ans. Mais c'est stylé Regardez. Attendez, regardez. Oh Oh non. Ah, c'est beau ça. Attention. Wouah Tellement stylé. Je connais cette stèle traditionnelle du Japon féodal. Ça veut dire... qu'est-ce Qui s'appelle les Kizak. C'est ça. C'est ça. Ça vient du Japon médiéval. Et pouvoir peut-être pourrait t'aider. Qu'est-ce que cette stèle traditionnelle veut-elle bien dire On va tester. Je un... prends la science. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se faire désintégrer avec de l'eau propre. Ben alors. Alors, maintenant, oui. Oh Non Même en hauteur et tout On s'en doutait tout à l'heure, mais là, même en hauteur. Il y a quelque chose pourtant en bas. Un boss Oh, a... oh j'adore quand les jeux commencent comme ça. Je trouve ça tellement cinématographique. Harry Potter, Tu as cru me défaire une première fois. Oh, je ne sais pas pourquoi je comprends le fourchelingue. Et pourquoi j'ai un katana Bah attends, je ne me suis pas trompé de licence. Il tombe en morceaux. <rire> tu sais ah, j'avais oublié que je n'avais pas utilisé un catalan. <rire> ah, c'est presque un Zelda finalement. Très bien, ça sera, ça sera utile. Ouais, hop. Ouh, oh, j'aime bien, j'aime bien les effets. Sauter par-dessus un muret. Pas bah, classe. Se téléporter. Ouh, classe. Attention, voilà un caillot, armé de la lumière. Va falloir qu'on défonce des gens de la lumière. Oh oh oh 4 ans de frustration, 3 saisons de, de... 3 saisons et 5 lives de de rétention. Vengeance. Bon, je... oh, C'est tellement stylé. Est-ce que je peux récupérer le corps et le... TELLEMENT JOUISSIVE Ok, très Allez, la suite. Il est comme un... Okay. Il l'a vu hein. Ça devient non. Ah, c'est chouette. inquiète Disparation. On peut aller sur les, sur les poutres ou. Là-haut ou hein? pas Oh Oh Oh La ville t'a des kilomètres. Pourquoi nous faire patrouiller dans un village complètement d'Azaïr D'Azaïr que tu sais pourquoi on, on en est là? Moi oh, j'ai une petite idée, mais. Ouh! Ouh Je l'avais pas vu venir celui-là. Hein. Il descend, il descend, il descend. Personne. Surprise, motherfucker Oh wow Je t'avais pas vu venir, mon gars Je t'avais pas vu venir Ok, allez, c'est faire. Vas-y. Souffle ton corps. Pfff tu sais, t'as un truc qui glisse, tu sais, quand il souffle dedans. Et là on peut directement... Très bien, comme ça partir. Oh, c'est bon ça. Très bien, très bien. Et c'est vraiment des séquences à la fois à capter, mais en même temps, à comprendre les possibilités. Et pour ça, faut se viander, surtout pour, pour ça, faut, faut pousser le jeu. J'ai toujours pas une idée de... si on trouve du loot... À quoi ça ressemble Peut-être là-bas, les parchemins. Ok, hein. Je vais aller dans les buissons. Bien! <rire> oh <rire> <là> <rire> Cinématique! Encore trois petits points. Trois petits points! Il oui, quoi? Une espèce de vision. Je trois petits points, à moi aussi. Le rituel a sûrement créé une sorte de connexion entre nous. <rire> j'ai rigolé au mot connexion. Oh, J'en ai eu un autre, lorsque je me suis réveillé, je, juste avant de te rencontrer, qu'est-ce que ça signifie oh, vrai, Je ne sais pas, il y a peu d'écrits concernant le rituel, puis je ne sais pas lire, puis j'ai utilisé pour t'invoquer. Nous, nous en découvrirons peut-être par la suite dans, dans le scénario. Trois petits points. Épitaphe! Ne perdons pas de temps! Je ne voudrais pas que tu t'évapores à l'aube. D'accord. Euh. Quoi? Non, je oh, je ne te l'ai pas dit? <rire> <rire> non seulement. Euh, T'as pas de personnalité, tu es ma chose, tu fais le scénar à mon service parce que c'est ma vengeance. Ta life n'a aucun intérêt, mais fais vite le travail. Et je te paierai pas, parce que tu bosses pour moi, et tu payes en visibilité. Euh, trois petits points. <rire> okay. Heureusement que t'as pas fini de me dire. Et Trois petits points. Des eaux Des eaux, des os. <rire> Un parchemin au pied de la statue <rire> Un parchemin au pied de la statue Ah je suis payé avec ce parchemin je Pas du tout C'est pour utiliser des pouvoirs davantage pour mieux travailler pour moi Ah carré carré Pour ouvrir le menu des compétences Et dépenser vos points de compétences pour débloquer et améliorer la nouvelle technique des ombres Ok Oh c'est bon ça Oh c'est bon Ah ouais Regardez oh c'est super bien fait je veux monter sur la table Je veux monter sur la table <rire> Laissez-moi monter sur la table Yes oh Tu vois ce temple, c'est là que nous allons. C'est là qu'il gardait un animal qui pourrait nous aider. Oh oui, visiblement il y à la magie qu'ils ont utilisée pour m'emprisonner, tu dois absolument le trouver. Je pas que je t'appelle Aragami. Oui Appelle-moi Ar. Comment ça Peu importe. J'ai dit que ça me gênait. Normalement, ils ne me pas, là. Hein. Oh, C'est bien fait Enfin. <rire> Est-ce que nous avons euh, quelqu'un avec un docteur en médecine Apparemment ce samouraï était un russe, il a, d'après ce que on a observé durant l'autopsie, il semblerait qu'il soit mort pendant qu'il dansait, après quelques shots de vodka, c'est un peu trop fort. <rire> Oula Ah ça va pas là 1 2 ok. Ouah wow Ah c'est foutu. Euh, attends, j'essaie un truc. C'est bon ça. Ah c'est bon. On a une théorie sur la façon dont ils sont morts. On dirait. Oh, non, c'est pas du tout un cadavre. C'est une pacate. Vas-y. Non, non, non souffle pas. Ta... Reste là-bas, reste là-bas, reste là-bas. toi penche toi penche toi Non, c'est parce que. Oh, vous avez compris ce que je veux dire na na na na na. Faut faire un constat là, à ce niveau là. Regardez ce virage, il est super dangereux. regarde. Les... Les gars. Vous vous rendez compte, mettez un panneau, un dodane. <rire> Faites un truc Vous vous rendez compte À l'époque médiévale féodale, le danger que ça représente, les virages de ce genre Oh, ok. Très. Oh. Un petit cochon. Oh, Celui-là, il vole et c'est impressionnant. Écoutez, je suis qu'une coquille vide, euh, je suis pas très intelligent! Oh, nul! Ah, bien sûr, évidemment. Le cochon était effrayé. J'ai quelqu'un les bras écartés, c'est pas hyper. Il ouais. Ouais, faut garder la main, il faut garder un sur la cape. Souvent, ce qu'on me dit le mercredi soir. Oh, mon nouveau loot, un petit cochon à poil, poil, non, plume, ce sont des plumes, petit cochon à plume. C'est vision, trois petits points à majuscule. Il y en a qu'un cent à Quoi correspond elle oh. <rire> oh. J'avais l'impression d'y être, petit point. Je crois que j'utilisais trop petit point, l'essence de lumière. Quoi Oh, le twist, ça veut dire que ce serait un ancien nœud de lumière qui était utilisé pour être invoqué dans les ombres oui. si L'essence des ombres, tu ne peux pas être un aide de lumière en même temps. Bah non, parce qu'avant j'étais, mais là du coup, je suis une coquille vide. Et n'oublie pas que tu n'es apparu que ce soir mais si ce ne sont pas des souvenirs, trois petits points, qu'est-ce que je vois À qui appartiennent ces visions Malheureusement, je n'en ai qu'une idée. <rire> ce que tu dis, c'est faux. Pourquoi oui. Très bien. C'est un bon argument. Et comment le cochon va-t-il nous aider Il surveille les mouvements de Caillou. Il devrait pouvoir nous mener à un talisman. Oh. Quel talisman la force du saut magique dont les hommes de Caillou se servent pour m'emprisonner provient de 6 talisman. Et nous les faut tous pour briser le son. Alors, nous devons la récupérer avant de pouvoir te libérer. Oui. Et grâce à ce cochon, nous les trouverons beaucoup plus facilement. Parce qu'il a le nez pour ça. Du moins, je l'espère. Non, je vais me faire mal au genou. Ok. Les objectifs. C'est un cri de cochon. C'est... vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est fini. Faut que je fasse d'abord... Faut que j'aille sur celui qui est le plus en haut. Toupi, plus tibag. Hein? Le fameux bag. T'en retournes pas. Je lui ai dit de pas se retourner ou pas Même, hein? Je lui ai dit ou pas Et pourtant... J'arrive, couche nous Regarde, je trouve un passage à travers la montagne. Et pas que à travers la montagne. <rire> Et lui, il a l'air genre normal, tu vois. T'arrives là, tu dis « Oh, ça va, il fait juste une petite sieste. » À côté de la pierre tombale. Ça va, c'est tranquille. Ah, ah Non, lui, il fait la sieste. En plus, c'est tellement stylé C'est quand même vachement haut Non Je crois que c'est pas là, la sortie. Ah C'était l'étage au-dessus Ça se joue à la frame, hein. Je vous le dis, parce que j'ai pas de quoi me TP, et il faut que les ombres que j'ai générées euh, me fassent régénérer ma cape. C'est pour ça que je me TP pas tout de suite, en fait. Et que là en mode... Non oh, vous inquiétez pas, ça va, va s'écrouler, mais... Euh, qui s'inquiète Oh <rire> Le sang sur les escaliers Bonjour j'ai un petit problème de PNG, comment est-ce qu'on peut régler ça Ouais non, je suis, Mais je suis complètement visible. Arrête avec ton background Je veux tuer tout le monde Je suis dans l'ombre, je suis dans l'ombre Ouf Ouf Vas-y, passe, vas-y, vas-y, vas-y, passe. Ouh oh, oh, oh, oh Ah c'est un perfect hein. Là on fait dans le perfect là Vas-y vas-y 3 2 J'ai été tweeted Oh non ah, il faut tout refaire là. Non, non, très très fun. Euh, nettoyer les maps, très relaxant. Euh, vous avez un vrai problème si vous pensez que c'est très relaxant. Je trouve que c'est euh, giga chouette, vraiment giga chouette.